Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie Donc aujourd'hui vous allez commencer par prendre une tasse ou un verre pour vous servir comme mesure Et vous remplissez alors à moitié de poudre d'amande Ensuite à 3 quarts de sucre glace Et 3 mesures de farine que vous allez tamiser Voici. Euh, toutes les mesures que vous aurez besoin seront dans la description ici dessous, donc ne vous inquiétez pas Donc ensuite pour la levure chimique une pincée à peu près de levure chimique et vous mélangez. Alors n'oubliez pas à préchauffer le four à 180 degrés. Et voilà, et donc vous allez ensuite rajouter l'huile. Donc l'huile c'est environ 3 quarts d'huile, vous rajoutez comme ceci petit à petit et vous mélangez au fur et à mesure en fait jusqu'à que vous atteignez une pâte comme ceci. C'est à dire que la pâte est assez friable quand vous la prenez, elle n'est pas trop solide voilà, comme ceci mais elle reste attachée ensemble. Donc moi je me sers en fait tout simplement de moule à cannelé parce que je n'ai pas de moule pour les débia mais vous pouvez prendre le moule que vous voulez ou faire des boules ou voilà comme vous souhaitez. Et tout simplement, donc avec du clean film, du papier film pour éviter que ça colle au moule, vous mettez comme ceci dans le moule, vous le retirez. Et voilà, vous avez la forme désirée. Et puis vous faites pareil tout simplement avec tous les autres. Donc voilà, une fois qu'ils sont tous formés, vous le mettez au four qui a été préchauffé à 180 degrés. Et vous laissez pour 15 à 20 minutes euh, cuisson à surveiller toujours. Et ensuite, voilà, quand ils sont prêts, ils sont légèrement dorés, mais pas trop. Et ensuite, rajoutez un peu de cinnamon au-dessus, juste pour la déco. Et voici, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. A bientôt